comment on peut mesurer le décalage de réception du son entre deux écouteurs. Préalablement, lors du travail, vous avez placé deux écouteurs à une distance précise de 20 cm. Vous avez fait un clap à côté d'un des écouteurs et le son s'est propagé. D'abord, il a été enregistré par le premier écouteur et puis un tout petit peu après, il a été enregistré par le second écouteur. L'objectif ici, c'est d'abord de visualiser ce décalage puis ensuite de le mesurer à l'aide d'Audacity. Donc, vous lancez Audacity, vous allez ensuite faire une ouverture de votre fichier. Et là, vous vous rendez compte que le son, il n'est absolument pas amplifié, que vous avez un tout petit clap qui se situe à peu près là, et c'est tout ce que vous avez sur votre piste, votre piste audio. On va donc commencer déjà par organiser Audacity pour pouvoir faire nos mesures. Donc on va changer le taux du projet pour 100 000 Hz. Ensuite, on va préciser que l'on veut un début et une durée de sélection qui s'affiche en bas. Et puis, vous allez bien préciser que vous voulez avoir en sélection heure, minute, seconde plus échantillon. Et de cette façon-là, Audacity, maintenant, va être capable, lorsqu'on va sélectionner une piste, de nous donner la durée de cette sélection. Donc, dans cette fenêtre-ci, on obtiendra la durée qui sera précise à 100 millième de seconde près. D'accord Donc, on a les secondes ici, virgule, dixième, centième, millième, dix millième et cent millième de seconde. Alors, comme on ne voit pas grand-chose, on va d'abord euh, utiliser l'outil Zoom. Avec l'outil Zoom, on va sélectionner l'endroit où on a notre clap. On continuera de faire notre zoom juste après. Sur la, sur la piste, sur le côté, au niveau de l'amplitude, vous faites un clic droit, vous faites Zoom avant, et vous faites Zoom avant jusqu'à être capable de visualiser vraiment le signal avec une, une certaine forme. Voilà. Ensuite, toujours avec le zoom avec la loupe, vous, vous sélectionnez le début du son qui a été enregistré. Et voilà. Là, vous avez le signal qui a été enregistré par les deux écouteurs de façon stéréo. Alors, ce qui doit normalement euh, se passer sur votre enregistrement, c'est que vous devez obtenir un signal qui est plus fort sur l'une des deux pistes, un signal qui a l'air d'être un peu plus faible sur la deuxième, mais qui a à peu près la même forme. Et puis, vous devez voir au niveau de ce signal-là, un décalage. Voilà, Ce signal-ci qui est plus fort, il est décalé par rapport à celui-là. On retrouve à peu près la même forme, c'est le même bruit qui a été enregistré. Maintenant, avec l'outil sélection, on va sélectionner une partie de notre piste qui va correspondre justement à ce décalage entre ce qu'on voit apparaître sur la première piste et qui apparaît ensuite sur la seconde. On va sélectionner ce décalage. Donc vous prenez l'outil sélection, vous vous placez à un endroit qui est caractéristique de votre son. Ça peut être par exemple la première crête, ça peut être aussi par exemple nous on a un creux ici qui est caractéristique, qu'on retrouve un peu plus loin sur le deuxième écouteur. Donc on sélectionne ici et on fait glisser. Voilà, avec plus de précision ce serait encore mieux. Voilà, là j'ai bien le creux et ici j'ai bien le creux. Et maintenant je n'ai plus qu'à lire en bas au niveau de ma piste, le, la valeur de, de notre sélection, la durée de notre sélection. Ici, on lit qu'on est à 0,00056. Et on va noter ça dans nos résultats. 0,0056, j'ai oublié un 0. Seconde. Le temps qu'a mis le son pour parcourir les 20 cm, ou 0,2 m, est de 0,0056 secondes.